J'en vainque. Bah vas-y, tire et boum spécialiste. Ouais j'ai mis le mien. Regardez de bouger. Ah ouais je suis rôti là. Dans le. Putain moi j'avais pas vu. Putain non bah, attends <rire> Eh, j'ai plein de freeze, hein. Ok, j'ai freeze. Ok, j'ai pas freeze. Bah, si, t'as freeze. <rire> <rire> ouais. J'ai pas d'armes hein. Comment ça, t'as pas d'armes Je m'en fiche. Hein. Il est fou, ouais, sale bâtard. Il <rire> ouais, laisse le moins au pire, le, le gros. Ah ouais Il bah fait. Je vais le fumer. Bon, bon entraînement. Bon entraînement. <rire> oh, non, non, non. J'ai les deux. Un J'ai... J'ai... J'ai... J'ai... J'ai.. J'ai.. J'ai... J'ai... J'ai pas d'armes Arrête As-bata as, Mais toi t'as vraiment fait x-fru comment ben, est-ce Non j'ai pas fait x Oh, je suis à 10 faire Oh le crack oh, il fait Il a ouvert une brèche <rire> Désolé oh. <rire> Je monte Je monte sur lui je lui monte dessus <rire> Allez allez bordel qu'est-ce que t'as fait hey, Je sais pas si c'était <rire> un tomahawk, j'étais dans le fer Pendant le spé euh. Ouais, balance. Tu fais rien. Tu fais rien Bah, j'ai singe en main. <rire> <rire> tu veux, eh, je peux pas faire un. Balance truc. ton stage, balance, balance. Ouais, euh, ça va pas. Et t'as pas un spé là, un truc C'est une connerie. <rire> ouais, singe en main. <rire> <rire> Yo salut à tous, j'espère que vous avez passé un agréable moment pendant cette vidéo, pendant ce petit montage Tout autant que moi, j'espère qu'il plaira à Dimps On va voir maintenant du coup la stratégie que nous avons fait Du coup pendant le record et après je parlerai de la partie et de ce que j'en ai pensé etc euh, Donc dans un premier temps du coup vous voyez maintenant la stratégie pack par pack, vague par vague, une stratégie qui nous vient euh, du coup du record solo Donc une stratégie... Euh, compliqué parce que voilà faut pas ah, se cacher que boire, euh, oui. en first room c'est un peu dur on n'a pas souvent de bouclier, c'est deux baffes pour mourir, ça va vraiment vite d'ailleurs dans la partie on a eu plus de 400 morts à deux, mais donc là vous voyez le tracé c'est un tracé du coup qui est en solo mais on le faisait à deux en fait, on se suivait on faisait pack Et par pack mets, comme ça mets, ensuite on va voir du coup la deuxième stratégie la stratégie qui est à la table, donc une fois que vous avez votre anneau de feu, vous allez du coup dans le coin, vous mettrez votre anneau de feu, vous défouraillez à la machine de guerre, donc cette stratégie nous vient de G13 et ses coéquipiers qui la faisaient, donc ils ont fait plus de 90 avec, euh, avec cette stratégie et je pense qu'ils ont aussi renvoyé en solo donc entre les anneaux de feu, quand vous avez pu votre anneau de feu, vous pouvez donc faire la fameuse stratégie saint jean que vous avez le lien dans la description, vous l'avez certainement déjà tous vu sur nos streams respectifs, à moi et à Dims, du coup c'est une stratégie qui a fait beaucoup rire tout le monde, on avait plus de 50 000 de maths, donc euh, du coup on a utilisé tous nos maths en balançant des singes comme ça, comme des goggles, de la 90 à à peu près la 100 du coup, là vous allez voir aussi la strat du coup, pour les boss, donc les boss c'est tout aussi simple, on se rend dans le coin avec un anneau de feu, et puis on les défouraille à la machine de guerre, on les éclate donc... Euh... Voilà c'est. Franchement, cette partie, c'était vraiment incroyable. Donc maintenant on va parler, je vais parler de la partie, maintenant que j'ai vu un peu toutes les strates, donc vous pouvez faire de l'hélico bien que ça utilise beaucoup de matériaux. Euh... Cette stratégie a duré 4 jours, et c'était vraiment 4 jours c'était vraiment 4 jours qui étaient vraiment cool en tout cas pour moi euh, j'ai passé un bon moment à jouer avec Dim ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, pas, pas fait un record en coop ça remontait à transit au no power euh, Dim c'est un joueur qui joue beaucoup en solo et je sais que c'est difficile de le solliciter pour des parties en coop parce qu'il aime bien vraiment les choses qui sont dures et pour lui la coopération c'est pas forcément dur euh, il aime bien les trucs qui sont durs et rapides à jouer donc là bon c'était un petit peu le cas et un petit peu pas trop le cas Donc on a pris notre temps, nous on a joué sur 4 jours Et, et puis voilà, cette partie c'était vraiment, vraiment fou euh, Franchement, vraiment, moi j'ai vraiment kiffé euh, Par rapport au jeu, ben voilà, la, la first room je trouve que c'est un peu le truc euh, qui donne du fil à retordre Parce que bah voilà, on n'a pas souvent de bouclier, euh, en deux bas on meurt. Franchement ça va assez vite, donc là on voit que bon voilà, il y a quand même beaucoup de façons de se de, de, de, de, de sauver la game parce qu'on a deux autoréas chacun. C'est... C'est un petit peu cheaté, voilà. les autoréas, c'est comme ça. Tout le monde sait comment ça se passe. Hein. Mais franchement... Euh... C'était vraiment une belle game. J'en ai vraiment un très bon souvenir et je pense que le, le montage fait partager un peu cette émotion. J'ai voulu faire partager du coup l'émotion de, de la rigolade, l'émotion du, du, du, de, de la partie drôle, quoi. Parce que c'était vraiment une partie drôle malgré que du coup on ait fait, et, et tant mieux hein, qu'on ait fait un double record du coup parce qu'on a battu du coup la first room qui était à 90 et le no power qui était à 132 ou 133. Euh, donc du coup un double record du monde. Et franchement, c'était vraiment une, une très belle game. Je, tiens, je, je voilà, je tenais, je tenais, je tenais à le dire. Je tenais à dire que j'ai passé vraiment un bon moment. Je vais vous inviter du coup parce que ça va être la fin de la vidéo je vais vous inviter à rejoindre du coup à, à nous rejoindre si vous voulez suivre des parties dans, dans ce style si vous voulez suivre du, du serpillage du si vous voulez de suivre de des, parties, des, parties, des parties des parties rigolotes euh, nous sommes tous les jours en stream donc tous les jours ça dépend qui mais en tout cas moi et Dims on est très souvent en stream donc vous avez les liens dans la description si c'est pas déjà fait à mon avis vous êtes déjà tous abonnés mais donc du coup si vous voulez, si vous êtes nouveau si vous connaissez à partir de maintenant voilà vous avez tout ce qu'il faut dans la description J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et ah ouais, suppose, puis bah, du pas. coup je vais vous dire à la prochaine pour une, euh, pour une nouvelle ouais, vidéo. Si Ciao tout le monde.